C'est des femmes qui me paraissent euh, sensuelles mais en même temps ce n'est pas très très euh, euh, sexy euh, ce que je peins. Il y, y a de la nudité mais euh, c'est rarement dans des positions très très euh, provocantes où euh, je pense qu'elles sont juste euh, nues. Euh, elles sont ce qu'elles sont en fait, sans euh, euh, petites robes ou accessoires. Ou... Juste euh, c'est leur beauté. Euh. Naturel. Je les dénude peut-être juste parce qu'elles ont rien à, rien à cacher. Rien à cacher. Il faut juste les, les prendre comme ça, comme elles sont. Je pense que toutes ces femmes, de toute façon, c'est des bonnes vivantes. Et après celles que, que j'ai choisi de peindre, je pense que c'était bonne vivante aussi. Je pense qu'elles ont un peu brûlé leur vie aussi, qu'elles en ont profité, même si certaines ont eu un destin tragique. Peut-être justement d'en avoir trop profité. Euh... Oui, c'est un trait euh... d'être épicurien. Je pense que je suis une épicurienne aussi. Donc... Elles sont toutes sacrées, on n'y touche pas. Et on... On n'y touche que si elles veulent bien être touchées, mais on n'y touche pas dans le sens de, de, de la violence, toute sacrée. Il faut dire aussi comme je suis bénévole, enfin que je suis bénévole dans une association contre la violence faite aux femmes, euh, forcément, toute sacrée, ça, ça me parle.